Bonjour tout le monde, bienvenue dans Un film en jeu, la seule émission où on parle de cinéma et jeux vidéo pour l'école. Aujourd'hui, une émission spéciale pour la fin d'année. On va vous donner notre top 3, musique, cinéma, animé, jeux vidéo et chaîne YouTube 2019. Je voulais aussi vous prévenir qu'il y aura du changement dans l'émission. À partir du mois de janvier, on fera deux émissions par mois. Entre l'école et l'équitation, c'était trop de travail une émission par semaine. Mais cela donne du temps pour faire des vidéos plus courtes, plus simples, mais toujours avec l'envie d'apprendre. Allez, assez parlé, on va commencer à mettre de l'ambiance avec le top 3 musique. En troisième position, on retrouve NTM et Sofiane. Ça fout le Kilou ça vient de la City Style. Donc, fout ton gilet par balle. J'ai été voir NTM en concert avec mes parents. J'ai pas compris ce qui s'y passait. C'est la de Deuxième place, Soprano avec son morceau Feu. Pas possible de rester sans bouger là-dessus. Trop d'énergie, trop de force, trop de vibes. Quand je l'écoute celui-là, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, feu, feu, feu, feu, Ma musique préférée cette année, c'est avec Big Flo, Oli, Black M, Soprano, avec... Comme dirait papa quand il écoute du Salif. Ah ouais, ça rappe sa mère. J'ai vu le morceau en concert ils étaient tous sur scène. Et c'est un des meilleurs souvenirs cette année. On continue avec le cinéma. Et en troisième position, La Reine des Neiges 2. Vous avez vu ma critique avec Anaël, Donc vous savez que je adoré. Très bonne suite du premier, et c'est pas le box office qui va dire le contraire. En deuxième position, Spider-Man Far For Home. Dernier film de l'Homme-Araignée. J'ai vu le premier Spider-Man avec Toby Maguire. Et le Amazing avec Andrew Garfield. Mon préféré, c'est vraiment Tom Holland. En numéro 1, le film que j'adore comme j'aime mes parents, c'est-à-dire 3 x 1000. La plus grande réunion de super-héros après les fêtes de famille avec mon grand-père, mon parrain et mon père. C'est le plus gros succès au box-office mondial dans Avatar, Titanic. Bienvenue chez les ch'tis, je parle de Arrangers Endgame. Déjà les 3 premiers étaient fous, mais celui-là c'est juste waouh. La bataille finale avec tous les Arrangers et voir mon père pleurer pour une sorte de cheeseburger, ça n'a pas de prix. Mention spéciale pour mes aventures de super-héros. Je te glisse un lien à la fin de la vidéo. Et je te laisse découvrir ça. Assez parlé le cinéma, on va commencer le gaming. En troisième position, il y a Naruto Trilogy. Je sais que le jeu est sorti en 2018, mais j'y passe encore beaucoup de temps sur ma PS4. Naruto, Sasuke et tous les autres en trois dans en un, c'est de la baston sans fin. En deuxième position, je veux des Zodiacs sur ma tablette défoncée. Le jeu est gratuit, tu peux jouer des heures sans rien acheter. Si tu connais pas, demande à ton père et tu verras ses yeux briller. En première position, on retrouve Spider-Man sur PS4. Je sais, c'est sorti aussi en 2018, mais je l'ai eu l'année dernière à Noël. C'est trop bien, j'ai débloqué tous les costumes et fini l'histoire principale. J'espère une suite l'année prochaine sur PS5. Après les jeux vidéo, on va commencer les animés. En troisième position, histoire du prince et du dragon. Si tu aimes les dragons et que tu veux regarder un truc avec un bon scénario, cède-toi dessus sans attendre. Enfin si, attends la fin de la vidéo quand même. En deuxième position, c'est Naruto. Un phénomène depuis 10 ans et ça s'arrête pas. Naruto a Boruto son fils, c'est des combats purs et durs comme on les aime. En première position, Hunter x Hunter, et maintenant on arrête de parler et on m'écoute. J'ai découvert ça il y a deux semaines et je ne lâche plus. C'est encore mieux que Naruto, j'ai pas où spoiler, mais si j'ai les aventures de God Kirua, Yolio et Kurapika pour devenir Hunter, c'est tellement bon. Les amis, foncez, c'est une dinguerie. On va terminer ce top 2019 avec toutes mes chaînes YouTube préférées. En troisième position, la chaîne, des mots Je suis un enfant, faut pas l'oublier. Et découvrir des jouets, c'est trop bien. En deuxième position, Neo et Swan. Au du coup Neo, il m'a matrixé. C'est lui qui m'a donné envie de faire du gaming en vidéo. C'est le plus connu des jeunes youtubeurs français. Neo, si t'es chaud, je te défie à Tetris. Mais qui est le numéro 1 devant Neo et Swan Bah ben, c'est ma chaîne, TG Kingdom. Bah ben, quand vous pensez vraiment que papa, allait pas me mettre dans le top et puis, euh, kiff qu'on fait. On apprend. On découvre avec mes potes et ma famille. Tu connais mieux. Voilà, c'est fini pour cette demi-saison. On se retrouve en 2020, mais avec une nouvelle formule. Rendez-vous le 10 ou le 17 janvier. Et dépendre de je sais pas quoi. Mais soyez au rendez-vous. Faites pas les hinches. Ça va être... <rire> Allez, on se repose pendant les fêtes. Joyeux Noël, bonne année. Et profitez des vacances, les potos, les potesses.